Alors, je reçois maintenant un de mes confrères ici, professeur euh, au Collège des Bernardins, à la faculté Notre-Dame, en cours public, euh, bibliste et archéologue. Le père Philippe Casala, euh, est, euh, après avoir fait l'école normale supérieure et avoir une maîtrise d'archéologie et une agrégation d'histoire, euh, a été en mission d'études à la fois à l'Institut Biblique Pontifical à Rome, et à l'école biblique et archéologique de Jérusalem, tout ça assez récemment, hein, dans les années 2018-2020. C'est donc un tout jeune euh, élève titulaire de l'école biblique. Voilà. Euh, dans, je, je cite une de ses publications hein, euh, sur la, la dernière demande et, et la forme littéraire du « Notre Père ». Voilà, cher Philippe, cher père, je vous accueille avec beaucoup de joie. Vous avez comme tout le monde 20 minutes et je m'arrangerai pour que ce soit euh... 20 minutes. Enfin, mais je sais que avec vous, je n'ai rien à craindre. Merci en tout cas d'avoir accepté cette, cette intervention sur les 100 ans d'archéologie en Terre Sainte. 100 ans d'archéologie en Terre Sainte en 20 minutes. Vous voyez le défi oui, c'est pourquoi ce n'est pas, pas exactement le sujet que, que je traiterai, mais <rire> euh, je, je suis habitué à, à parler de, de choses très anciennes. Et, et Marie-Armel m'a donc demandé de vous parler de l'archéologie en Terre Sainte, dans la revue Terre Sainte, la, la Terre Sainte et Terre Sainte Magazine. Et donc, c'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui. Et je voudrais d'abord, euh, en premier lieu, ben, remercier Marie-Armel de, de m'avoir invité à, à vous parler de, de ce sujet et exprimer aussi toute ma gratitude à Madame Claire Burkel, euh, que, que j'ai vue au déjeuner, et pour lui dire merci de l'énorme travail qu'elle qu a réalisé en, euh, en réalisant une base de données avec absolument tous les articles euh, de la revue La Terre Sainte et Terre Sainte Magazine, qui me permettent aujourd'hui de vous présenter quelques, euh, quelques chiffres, alors euh, sans, sans grande prétention, mais au moins quelque chose, quelques, quelques données. Alors, ce qu'il y a de bien avec l'archéologie, c'est que c'est toujours quelque chose de sensationnel. Et on voit bien par là que les archéologues et les journalistes s'étaient faits pour s'entendre. Et dans la revue Terre Sainte, l'archéologie est toujours présente. Cependant, en 2007, marie armelle Beaulieu met en garde son lectorat. Dans cette, cette double page, peut-on donner des nouvelles archéologiques Marie-Armel écrit « La revue La Terre Sainte ne veut pas se précipiter sur le sensationnel de certaines découvertes ». Reste que nous en présentons trois, et c'est ce qui donne l'occasion de trois articles dans ce, dans ce numéro de 2007. Ainsi, archéologie et journalisme font une sorte d'alliance un peu bancale entre le sensationnel des découvertes et la nécessaire patience scientifique. Qui plus est, je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu ici des publications archéologiques ça, ça ressemble rarement à des articles de journaux avec des gros titres. Cette alliance bancale, c'est d'autant plus vrai que en Terre sainte, eh bien, les restes archéologiques sont présents à chaque pas, dans chaque paysage. Et lorsque la revue La Terre sainte a été fondée, donc euh, en 1921, peu après la Première Guerre mondiale, beaucoup de sites étaient déjà fouillés ou en cours de fouille et les communautés religieuses jouaient, jouent encore, un rôle important dans l'activité archéologique à cette époque-là, euh, époque en 1921. Et donc, dans ce contexte, les revues La Terre Sainte, puis Terre Sainte Magazine, ont joué un rôle de premier plan dans la divulgation et la vulgarisation de ces découvertes archéologiques. Alors, je vais euh, vous parler en trois temps. D'abord, euh, tout simplement, des, de ces articles archéologiques de la revue, Ensuite, du rapport entre Bible et archéologie, qui a quelque chose de très important et qui a évolué au cours du XXe siècle. Et enfin, une dernière partie un peu plus euh, sympathique sur les scoops ratés et les fake news. Alors, euh, tout d'abord, les articles d'archéologie eux-mêmes. Alors, ce, ce, petit, euh, ce petit graphique qui n'a aucune prétention euh, est tiré justement de la base de données constituée par Claire Burkel et qui permet de recenser environ 600 articles ayant trait directement ou indirectement à l'archéologie. Vous voyez que j'ai divisé ces, ce, ce, ce graphique en trois, trois, trois barres, si vous voulez, qui correspondent en fait aux périodes du, du périodique de la revue Terre Sainte Magazine. Le, le, premier, le premier ensemble étant celui de, donc de 1921 à 1940, la Terre Sainte, la revue La Terre Sainte, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Vous savez qu'il y a eu une interruption des publications entre 1940 et 1955. Le, le deuxième ensemble est constitué par la revue La Terre Sainte, donc 1955-2009. Et le dernier ensemble, Terre Sainte Magazine, avec ce, les profonds changements éditoriaux qui ont été faits à ce moment-là euh, par euh, Marie-Armel. Vous constatez que euh, dans ces trois ensembles, j'ai distingué aussi deux sous-ensembles, les articles que j'ai appelés articles longs, donc ces articles longs, c'est euh, vous avez un article sur un site archéologique ou euh, sur euh, un lieu saint avec une forte dimension archéologique ou historique, et en bleu euh, un peu plus, en, en, enfin, en bleu tout court, vous avez les euh, petits articles, les petites brèves. Qui relèvent des chroniques, des billets et des nouvelles. Et là, une, tout simple, une, une première observation archi simple, c'est que vous voyez que la tendance entre la proportion entre articles longs et chroniques euh, s'est inversée entre la première et la deuxième période de la revue. Pour, euh, et pour continuer, enfin, on a plus d'articles longs dans la euh, troisième période. Un autre graphique assez intéressant et relativement parlant est celui en fait, du nombre de pages consacrées à l'archéologie dans la revue. Alors là, le, ce nombre de pages est distribué par millésime Et vous constatez que dans la première période de 1921-1940, le nombre de pages reste assez congru, autour de 20 pages par an, et fi finit par atteindre des, euh, des sommets hein, dans les années 80-90, avec plus de, euh, plus, de, enfin, plus de 250 pages par an dans la revue. Alors, le, le, euh, le fait que ces, ces, ces nombres de pages augmentent puis baissent tout à la fin est, est expliqué notamment par les changements éditoriaux. Euh, le fait que la revue passe d'un format A5 à, à un format A4, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Euh, ce serait euh, long et fastidieux. Alors, ces articles, que concernent-ils Eh bien, ils concernent essentiellement euh, les lieux saints, mais il concerne aussi, euh, dans les sujets traités, euh, les fouilles effectuées par la custodie et notamment par les archéologues du euh, Studium du Studium Biblicum Franciscanum, euh, le, qui est l'institut le, le, le, d'études des franciscains à Jérusalem, euh, fondé en, enfin refondé plus exactement en 1924. Et donc, le, le Studium Biblicum Franciscanum a utilisé la revue par, comme, comme moyen justement de divulgation et de vulgarisation de ses découvertes, et ce, dès l'origine de la revue. Alors, c'est aussi ce qui permet d'expliquer peut-être ce pic d'articles archéologiques dans les années 80-90 qui correspond au moment où le studium biblicum devient une faculté et où le nombre d'archéologues sur place augmente. Alors, les premiers articles importants sont la publication des fouilles du mont Nébo entre 1933 et 1936 par le père Sylvester Saller. Ces publications dans l'ancienne revue sont agrémentées d'un nombre considérable de photographies, ce qui mérite d'être noté puisque la, la première revue, donc 1921-1940, est relativement peu illustrée, surtout comparée au luxe d'illustration que nous avons aujourd'hui. Et alors, plutôt que de donner une, une liste assez fastidieuse des grandes fouilles du, du studium, je voudrais évoquer les plus significatives d'entre elles. Après-guerre, le site qui occupe beaucoup la revue dans les années 55-60, c'est le site de Nazareth, fouillé par le père Bagatti, euh, le père Bagatti, vous savez, qui est connu pour avoir euh, euh, commenté ou, euh, le, la découverte du fameux graffito que vous ne voyez pas ici, vous le voyez mieux euh, le graffito de la maison de Marie à Nazareth, hein, Caire Maria, euh, qui permettait l'identification de cette maison comme euh, maison de Marie. Un site euh, extrêmement important fouillé par les franciscains et euh, depuis la fin du XIXe siècle, et le site de Capharnaüm. Et dans ce site, c'est d'abord la synagogue de Capharnaüm qui intéresse les chercheurs, notamment le père euh, Gaudencio Orfali que vous voyez euh, ici en photo, et ainsi euh, la, la rubrique des Nouvelles de Palestine de 1924, euh, annoncée, dans le but de donner aux magnifiques ruines de la synagogue où a prêché Notre Seigneur un aspect artistique, la custodie de Terre Sainte a projeté de relever en partie le vénérable monument. Alors, on sait aujourd'hui que cette fameuse synagogue euh, dont parle le père Orphalie date en réalité du IVe ou du Ve siècle. Et euh, ça, on, on ne l'a su qu'après. Mais en tout cas, c'est ce, ce qui est important dans ces, dans ces années 1920. La découverte, cette fois-ci sensationnelle, euh, sous l'église byzantine de Capharnaüm, c'est celle qui est faite par le père Corbeau, Virgilio Corbeau, dans les années 68-69, de la maison de Pierre, la maison de Saint-Pierre, sous la basilique byzantine. Et donc, comme il se doit, dans les années 68-69, cette, cette découverte est dûment commentée et relatée dans la, dans la revue La Terre Sainte. Alors, je vous ai parlé de lieux saints, mais progressivement, la revue ouvre ses articles longs à des sites archéologiques qui ne sont pas des lieux saints, mais qui sont fouillés par euh, le, les archéologues du, du Studium Biblicum. Notamment, c'est le cas de l'Hérodium, du site de Maqueronte en Jordanie, ou de Tel Koubebe ou oumer euh, Rassas, euh, fouillés par les franciscains. Alors, qui sont les auteurs de ces articles longs, ces articles de fond euh, Celui qui a le plus euh, collaboré à ces articles, c'est le père euh, Michele Piccirillo, qui a écrit au moins euh, 22 articles entre 1979 et 2000. Donc le père Piccirillo, très connu pour ses travaux sur les mosaïques et euh, fouilleur aussi euh, du Mont Nebo et d'autres euh, sites. Alors, comme l'heure le, passe, je vais pas vous, vous parler de chacun de ces, de ces auteurs, surtout qu'il y a des franciscains dans la salle et je risque d'en oublier. Euh, mais la plupart de ces archéologues ont participé, euh, ont fouillé en Terre sainte et ont euh, euh, écrit, collaborés à la revue. Euh, dernièrement, les frères Stanislao Lofreda et Eugenio Aliata ont aussi notamment euh, donné des informations dans la revue sur euh, les fouilles du studium et sur les, euh, sur les excursions bibliques, les excursions archéologiques effectuées par les étudiants euh, du, du studium. Un grand archéologue du studium, cependant, n'a jamais euh, collaboré à la revue. Il s'agit d'un frère hollandais, le frère Augustus Spakerman, qui est extrêmement connu dans le monde archéologique pour avoir produit un volume sur les monnaies de Décapole et de la province d'Arabie. Et donc, j'ai regretté de ne pas trouver dans la revue d'articles de ce frère. Alors Peut-être qu'il n'était pas tout à fait francophone, mais, mais en tout cas, voilà. Alors. Voilà pour ce qui est des articles d'archéologie. Maintenant, L'archéologie est liée à la Bible. Et dans les premiers, dans les premiers articles, dans, les premières, euh, dans les, les premières publications de la revue, la, le, la Bible et l'archéologie sont mentionnées comme archéologie biblique. Alors au cours du XXe siècle, l'archéologie elle-même se, se constitue comme une discipline à part entière, indépendante des chronologies traditionnellement reçues et indépendante des autres disciplines. Et l'archéologie quitte les rives de l'histoire pour rejoindre plutôt celle de l'anthropologie. Alors, ce tournant est déjà effectif en, en Amérique dès, dès les années 30. Il arrive en Europe au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais il n'a pas été pris tout de suite euh, dans le, les pays de la Bible. Et c'est pourquoi, jusque dans les années 70, la revue parle d'archéologie biblique. Le présupposé de ce type d'archéologie, c'est que le texte biblique constitue non pas un outil parmi d'autres pour comprendre les vestiges, mais bel et bien l'outil principal. Autrement dit, le texte explique les vestiges et impose l'agenda des fouilles. Un article de 1959 illustre parfaitement cette idée. C'est un article qui s'intitule La Bible d'une main, la bêche de l'autre. Et cet article cite un archéologue israélien fort connu, Yigal Yadin, fouilleur de Hatzor, entre autres, et la Bible d'une main, la bêche de l'autre, c'est le meilleur moyen de découvrir les restes d'une ville biblique. Voilà, je, je, vous, je vous cite une autre, quelques, quelques autres, un autre extrait de cet article. Monsieur Yadine a raconté qu'il s'était trouvé avec ses collègues devant une maison qu'il datait approximativement du 8e siècle avant Jésus-Christ, au temps du roi d'Israël, Jéroboam. La maison paraissait avoir souffert d'un tremblement de terre, lequel, une rapide recherche dans la Bible, fournit la réponse au temps de Jéroboam, fils de Josias, roi d'Israël, deux ans avant le tremblement de terre. Voilà, un peu rapide sans doute pour les archéologues actuels. L'auteur en tout cas de cet article qui n'est pas signé s'enthousiasme par la suite de la découverte des villes conquises par Josué. Depuis cette époque, alors voilà, il y a aussi une, voilà, voici l'article en question, hein, 1959, avec une, une photographie très parlante, euh, faisant état de, de la nécessaire patience de l'archéologue euh, devant son, son tas de ruines. <rire> voilà. Donc Depuis cette époque, l'archéologie, l'utilisation de l'archéologie s'est réformée et ce n'est plus la Bible elle-même qui permet de comprendre l'archéologie, mais davantage l'archéologie qui permet de comprendre la Bible. On touche ici au cœur un peu du mécanisme du sensationnel, c'est-à-dire ce qui est sensationnel, ce qui est recherché jusque dans les années 60, finalement, c'est la confirmation du texte dans les vestiges et non l'inverse. En même temps que paraît cet article d'archéologie biblique à proprement parler, eh bien, le tournant anthropologique de l'archéologie se fait aussi jour à l'intérieur de la revue La Terre Sainte. Donc vous voyez cet article de Yadine, sur Yadine, c'est 1959. Mais en même temps, entre 1957 et 1960, est publiée une série intitulée La vie du Christ sur les lieux et dans les monuments de Palestine. On continue de s'intéresser aux monuments, mais le point focal, cette fois-ci, c'est la vie des hommes. Et donc, voici l'avant-propos de cette série qui fait grand usage de l'archéologie. En publiant ces notes sur la vie de notre Seigneur, nous tenons à préciser que notre intention est d'écrire une vie du Christ par épisode, à caractère plus ou moins scientifique. Notre désir se borne à tracer des esquisses du cadre de l'ambiance historique, de sorte que la figure divine du Christ s'épanouira pour nous plus clairement, se précisera, deviendra plus vivante. Et quand nous relirons attentivement l'évangile, lequel restera toujours à la base de notre récit, nous découvrirons en même temps le pays, les habitants, les coutumes et les couleurs de l'époque. Notre désir est seulement de faire du bien en faisant connaître mieux la vie du Seigneur. Ainsi donc, par cette série, le, de, en 29 épisodes, hein, quand même, c'est pas rien, sur la « Depuis la naissance de Jésus jusqu'à la résurrection », eh bien, le, les auteurs cherchent à mettre l'archéologie au service de la compréhension du texte et non l'inverse. Ce que vous voyez ici, par exemple, sur cette, cet article assez parlant, euh, enfin, avec les dessins de, voilà, de crucifixion, il y, a, il y a tout un tas de trucs. Euh, je ne vous, vous ai pas ressorti les plus gores, mais voilà. Alors, cette série a été refaite hein, d'une manière un peu différente et très actualisée très récemment dans la revue. Vous, vous pourrez relire tous les numéros de 2021 euh, par le père euh, Frédéric Mans. Euh, et qui a sorti en plusieurs, euh, en plusieurs fourni fournitures, donc euh, une série Bible et archéologie. On n'est plus dans l archéologie biblique, hein, comme vous le voyez. Et dans lequel on ne cherche pas spécialement du sensationnel, mais à rendre accessible au plus grand nombre le cinquième évangile que constitue la Terre sainte. Trois minutes peut-être pour la dernière partie de cet exposé sur archéologie et, et, et journalisme euh, et les scoops ratés. Alors, ce coup raté, j'entends par là le fait que des grandes lacunes euh, m'ont frappé dans cette, euh, dans cette revue. Alors, il y a une grande lacune sur l'archéologie du Saint-Sépulcre, mais je ne vais pas y revenir. Il y a une autre lacune qui m'a euh, frappé au, au premier chef, qui est euh, celle de, du, sur l'archéologie la, de Qumran. Euh, la revue ne parle pas, ou très peu, euh, sur les découvertes des manuscrits de la mer morte et sur la fouille du site de Qumran. Il faut attendre, en fait... 1994, pour parler de ce site, alors que vous savez, il a été découvert dans les années 47-48. Ce qui fait sans doute partie de la raison pour laquelle la revue La Terre Sainte n'en parle pas. Alors pourquoi elle n'en parle pas donc Premièrement, la chronologie des découvertes, c'est-à-dire pendant une période d'interruption de la revue, 1947-48. Et lorsque la revue reprend la publication, en 1955... Le sujet de Qumran n'est plus un sujet chaud dans l'archéologie, dans le monde archéologique. Le site est en cours de fouille à ce moment-là par un Dominicain qui est pourtant bien connu, le père Roland de Vaud. Il est bien connu de la, de la, de la revue elle-même, puisqu'il a droit, comme la plupart des archéologues de l'école biblique de Jérusalem, à une nécrologie de plusieurs pages en 1971. Enfin, euh, deuxième raison, euh, troisième raison importante, le site de Qumran en tant que tel ne fait tout simplement pas partie des habituels terrains de jeu du Studium Biblicum et euh, ne fait pas partie des fouilles de la custodie, ce qui explique aussi peut-être son, son absence. Alors pourquoi faire un article sur Qumran en 1994 Eh bien nous avons la réponse au début de cet article puisque les rédacteurs publient un petit chapeau. Le voici. Plusieurs lecteurs ont fait part de leur émoi et même de leurs troubles à la lecture d'articles de la presse française concernant les manuscrits de la mer morte. Les conclusions de ces auteurs semblaient si révolutionnaires que ces lecteurs nous ont demandé notre opinion. Pour ce faire, nous ne pouvions trouver une personne mieux désignée que monsieur l'abbé Émile Puech du Centre national de recherche scientifique, professeur d'archéologie biblique et archéologique française de Jérusalem, éditeur d'un lot de manuscrits hébreux et araméens confiés à l'abbé Jean Starkey et membre du comité éditorial des manuscrits de la Grotte 4. Ainsi donc... Ce, ce, euh, cet article sur euh, Qumran, qui est en fait un article écrit par euh, le père Émile Puech, euh, est dû à, euh, tout simplement aux demandes euh, des lecteurs. Et dans, le, dans cet article, euh, Émile Puech, évidemment, euh, euh, euh, descend les, euh, les, euh, les, les journalistes français qui avaient fait des articles sur, euh, sur le site de Qumran. La revue a donc une sorte de vocation aussi de défaire les fake news. Et euh, cette, euh, cette vocation avait déjà été illustrée dans la première, euh, dans la première période de la revue avec un, un article étonnant au sujet du Garden Tomb de 1924. Sujet, euh, article qui s'intitule « Une fumisterie majuscule ». Donc le ton polémiste et sarcastique de l'auteur, qui écrit ici sous le pseudonyme de « Frère Simplet d'Alitia », c'est-à-dire « Frère Simplet de la, de la vérité », <rire> euh, tranche avec les habitudes plus onctueuses des autres rédacteurs franciscains de la revue surtout de cette période où on le, le ton est très pieux bon j'ai commencé à 14h, 14h05 hein, donc euh, <rire> voilà, je, juste parce que je vous lis, je vous lis une, une, une citation qui est absolument délicieuse, Gordon Pacha donc un brave anglais au service de l'Égypte. Gordon Pacha il s'agit donc du, du général Gordon hein, je, je, on ne le présente pas hein, le, regardez le film Khartoum en hein, 1966, magnifique Gordon Pacha, donc un brave anglais au service de l'Égypte, voulut, avant de se rendre à Khartoum, où le meurtre l'attendait, passer par Jérusalem et la visiter en détail. La vue de ces nombreuses antiquités éveilla en lui l'archéologue qui dormait. Il se livre sans mesure à cette passion inoffensive, sans se rappeler que qui fait le métier d'autrui trempe sa soupe dans une corbeille. Voilà, donc la fémisterie la <rire> est, un, est un thème repris plus tard par maria armel Beaulieu, dans le numéro 631 euh, de 2014 intitulé, euh, un billet d'humeur intitulé « Et cet archéologue israélien, il fume quoi ?». Alors vous vous souvenez hein, de ces, de ces, euh, ces billets d'humeur de Marie-Armel, qui étaient euh, agrémentés d'une photo qui en général n'avait rien à voir avec euh, le sujet traité. Ici, il s'agit d'un moine éthiopien au moment de Pâques. Et euh, voilà, donc pour le, le, le contenu de cet article, fait état euh, d'un archéologue israélien qui a retrouvé dans une tombe, euh, la tombe d'un certain homme qui s'appelait Judas a retrouvé un, un tuyau de bois avec, contenant des, des résidus de résine de cannabis. Et donc, il s'est il, il imaginé que Judas Iscariote euh, était, euh, était toxico-dépendant, ce qui expliquait son constant besoin d'argent. Voilà, donc je, je vais, je vais m'arrêter là euh, sur les, les fumisteries. Finalement... Vous voyez bien que le sensationnel fait partie du quotidien de la Terre Sainte et donc, heureusement, on ne renonce pas au sensationnel. Voilà, je vous remercie de votre écoute. <rires>